On peut prendre un deuxième exemple que j'ai oui, amené, le, vous, sur le RIC. – Le RIC, ce euh, le le sont citoyenne. les, les ah, le RIC. Les, les tweets que vous avez sélectionnés... Euh... Oui, j'ai regardé un peu quelle était la position euh, des éditocrates sur euh, le référendum d'initiative... Les principaux éditocrates déjà. Les principaux éditorialistes. Donc, Allez si vous voulez... Olivier Duhamel, ben, lisez-les de gauche à droite. Alors Olivier Duhamel non, Olivier Duhamel qui nous explique bidon ou poison, combien de milliers de morts en fait, a à RIC. Con Bendit qui nous explique que c'est une catastrophe de pure démagogie par rapport à l'Allemagne. Luc Ferry, en tout cas, dont on peut saluer comme l'honnêteté, qui dit contre le RIC pour l'élitisme. Ça, au moins, c'est quand même génial. Alain de qui nous explique que ce serait la démocratie directe, c'est vachement dangereux puisqu'il y a un risque de tyrannie de la minorité sur la majorité, c'est quand même pas très compréhensible comme argument. Mais quand ben vous regardez si, C'est simple, c'est que la minorité tout à coup pourrait tyranniser la, ceux qui pourtant avaient la majorité. Mais en comment puis que par le biais d'un risque justement, c'est la majorité parce qui on va de décider. Révoquer euh, la loi qui vient d'être votée six mois avant. Et donc on la, enfin, on on la révoque. On la révoque, on, la révoque mettre... on la révoque à la majorité, on est bien d'accord. <rire> oui. Donc oui. la démocratie directe, c'est le règne de la majorité, pas de la minorité. Le règne de la minorité, c'est ce qu'on vit. Ou actuellement, vous avez euh, des gens qui ont fait et euh, qui sont soutenus par 9 de la population aux élections européennes, qui décident de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la ternie, la majorité, de la minorité, on est dedans. La démocratie directe, c'est justement remettre la majorité au centre des décisions. Mais quand vous regardez dans l'ensemble du débat qu'il y a eu au niveau du RIC, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le RIC est soutenu par 80% des gens, c'est finalement un demande aux gens, est-ce que vous voulez voter et décider en commun après un débat, des décisions assez importantes Mais Il a fallu voir comment tous les éditorialistes euh, sont montés au front avec les politiques, euh, avec Larcher, avec Édouard Philippe, pour expliquer, oh là là là là, ça va être le drame si les gens votent, si les gens décident, rendez-vous compte, il va y avoir des milliers de morts. Pour commencer, pour commencer. Mais où sont les éditorialistes qui ont dit Ouais, c'est une bonne idée – Je ne peux parler que pour moi. – Oui, d'accord. – Je, je n'ai rien compris au RIC. Oui. Donc, euh, je, moi, moi, je ne peux pas défendre le RIC, mais je peux vous dire pourquoi je n'ai rien compris. – Oui. Euh, – Étienne Chouard, qui en est le, le, le penseur, mm. le plus… Mais ce n'est pas parce qu'Étienne Chouard a aujourd'hui des polémiques que je dis ça, mais… Euh, – euh, On peut en parler lui ensemble, a... J'ai défendu ça dans mon livre de 2012, et j'ai fait alors... un référendum, à une pétition l'année dernière, de 50 000 personnes pour soutenir le RIC. – RIC, oui, RIC en toute mais... matière. Mm. Faisons le peuple doit faire lui-même les lois sur l'éducation, sur la santé. Sur... Mais comment Avec mmh. quelle procédure mmh. De quelle manière un peuple crée une loi Je n'ai pas compris. Mmh. Ça, c'est la première chose. – Une bonne idée, Jean-Michel. Ré... Cet ça... été, allez faire un tour en Suisse, <rire> et à Genève. C'est génial, ils le font depuis quand même un siècle. Et ça a l'air de pas trop mal marcher. Vous allez voir, mais... vous allez comprendre sur le terrain. Alors, ça sera bien. – Alors d'abord, d'abord, d'abord. Euh... Moi, je ne connais pas la Suisse. Je crois même que je n'y ai jamais foutu les pieds de ma vie. La Californie le fait mais, aussi. C'est sympa, mais, la Californie, mais, il fait beau, il y a mais, la merde. Mais, mais, mais, mais, mais, je ne sais pas si les Suisses, quand ils doivent légiférer sur le logement, par exemple, qui est une question complexe, ils, ce sont les citoyens qui écrivent la loi, ou si on présente éventuellement un projet de loi rédigé, mais par qui Exactement. Parce qu'à ce moment-là, les questions, elles interviennent partout. Le RIC, c'est on écrit nous-mêmes la loi. Hein. Mmh, c'est pas... Le législateur l'écrit et on valide par référendum. C'est pas ça. Hein mmh. Moi, je ne sais pas si les Suisses écrivent eux-mêmes une loi en 25 articles ou 42 articles, s'ils si l'écrivent eux-mêmes et comment ils font. Je ne comprends pas comment ça marche. Mmh. Le, le RIC qui démet. Euh, les gens à mi-mandat. Ça, c'est autre chose. On n'est pas obligé d'être là-dedans. Ah c'est ça le RIC. déjà sur les lois. Non, non, non, non. non, oui, non oui, ça, c'est dans la proposition d'Etienne Choir. C'est la proposition des de des tiens Choir. Mais on est pour ou contre le RIC On parle du RIC. Le RIC, c'est. Non, c'est un RIC révocatoire. Ça, c'est autre chose. On parle du RIC législatif, qui est le seul le plus intéressant et c'est le seul qui terrorise tout le monde. Vous choisissez dans le RIC ce qui vous intéresse. C'est pas ce C'est se demande. On peut faire des amendements à une loi. Oui, absolument. Alors, c'est deux choses très différentes. Vous avez des RIC constitutionnels, vous avez des RIC législatifs, vous avez des RIC abrogatifs et vous avez des RIC, justement, révocatoires. C'est quatre, quatre RICs différents. Un, oui, mais le, non, c'est le RIC. Le RIC, c'est quatre Non, c'est pas le RIC. C'est pas quatre RICs. du tout, c'est ah, quatre différents Vous voyez où est la subjectivité, la mmh, propagande, mmh, tout ça. Mmh, Et mmh, alors, mmh. moi, il se trouve que je suis tombé amoureux, un jour dans ma vie, du droit constitutionnel. Mmh. J'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Et alors, choir, ce qui pr promeuvent le RIC, c'est la constitution, on doit l'écrire nous-mêmes. Non, c'est autre chose encore. Restons ah, sur les ah, lois. Voilà. oui, en fait, il n'est pas pour le RIC, lui, hein. <rire> Il n'est pas pour il ça. Est pour, il est pour un petit, un Mais petit si, si, du RIC. Vous pouvez, j'ai rédigé hey. un RIC sur mon site. Vous, vous pouvez aller le voyez. voir. Il est rédigé. Vous aimez bien le droit constitutionnel. Oui. Allez regarder cette rédaction. Et j'ai eu une proposition pour le RIC, si je puis me permettre, qui est très courte. Par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même un engouement au niveau du euh, référendum sur l'aéroport de Paris, euh, qui a un problème pour atteindre les signatures. Euh, moi, j'ai une proposition qui est inversée. Et surtout, c'est de ne pas faire un RIC où il faut un nombre de signatures pour que ça passe au vote. C'est-à-dire, une fois par an, on va voter pour les sept qui ont le plus de voix dans le système, qui d'ailleurs existe tout à fait aujourd'hui. On n'est pas sur le nombre de signatures réforme, atteintes, on est sur les sept premiers. Réforme des retraites pour faire un référendum. Mais pourquoi pas PMA, il faut faire un référendum. Eh bien, pourquoi pas, très bien, oui. Peine de mort, faisons un référendum. Alors, mais un pourquoi déjà, pas Non, mais déjà, hein, Alors pour sortir de ce genre de débat. faisons un référendum. Vous savez ce que je Non, non, non. non, non ah non. non ah, il ah, ah. faut, faut, <rire> faut, faut être sérieux, Primo. Hein, ce n'est pas un sujet du tout qui me fait peur. Les Français sont on ne peut plus mûrs sur ces questions-là, comme l'ont montré d'ailleurs en certain nombre de pays. Vous savez, la peine de mort, les Suisses, ils l'ont aboli par référendum. Et vous savez, quand est-ce qu'ils l'ont aboli 1938 quand même. Je veux dire que quoi le référendum non, mais, non, Le peuple, non, il n'est non, pas non. si con que non, non, vous pensez, que, non, cher, que... cher, cher Jean-Michel. Euh, – je je, je, je, je, je, je, ce que alors, je non, veux dire, c'est que si vous utilisez une fois l'outil, vous l'utilisez tout le temps. Ah, – ah, Vous savez, gens qui vous savez dire... ce, ce qu'on va faire Jean-Michel On va voter pour savoir si on fait l'ISF, on va voter pour savoir si on met des peines planchées en cas de fraude fiscale, on va voter pour savoir si on a une inégibilité des élus en cas de malversation financière, pour savoir si on garde la loi El Khomri, pour savoir si on garde le CICE, ça aussi c'est des questions auxquelles on peut débattre. – Mais toutes, toutes un peu. 7 fois par an, on va le faire pas et c'est un vrai exercice fasse fois finisse. par an sur 7 sujets.